Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Bad News, c'est le récap de la semaine avec Eleanor Jenkins C'est moi J'ai lu une blague tout à l'heure, et c'est une blague que tout le monde connaît. Tu sais, c'est un pingouin qui respire par le, les fesses, et un jour il s'assoit sur la banquise et il meurt. Oui. Et moi, je voudrais poser une question. Oui. Vraiment, je pose vraiment pour les commentaires et pour toi. Pourquoi un pingouin en, en vrai, ça pourrait être n'importe quel animal ou n'importe quel être humain. Si tu respires par les fesses et que tu t'assois dessus, tu galères. Pingouin <rire> C'est bon ça c'est beau ça, moi je pense que c'est ça. Mais aussi moi j'imagine quand il s'assoit il est déjà debout. Ah oui, tu veux dire que son cul est pas loin du sol. Il plie les genoux quoi. Ah, il a pas de genoux le pingouin. Le <rire> pingouin n'a pas de genoux. Scoop <rire> oh. <rire> oh. Oh, regarde les shorts. Elle <rires> a spin. <rires> <rires> En 2011, un Britannique bourré a vomi si fort à Benidorm en Espagne qu'il en a perdu son dentier. Le mec devait être vraiment fracassé et il a fait et il était tellement bourré qu'il l'a oublié ou je sais pas quoi, Enfin en tout cas il l'a perdu. Mais il s'attendait pas à le recevoir par la poste en 2022. Son dentier a été retrouvé dans une décharge en Espagne et grâce à un croisement d'ADN, on a pu déterminer à qui était le dentier. 11 ans plus tard et on lui a renvoyé. On espère qu'il avait réussi entre temps à se faire créer un nouveau dentier parce que Sinon il devait manger que de la soupe. Mais moi je trouve ça fou, ça veut dire. Alors je pense, je sais pas, hein, mais j'imagine qu'ils ont cru que ça devait appartenir à un mec mort ou à un meurtre. Parce que quand tu fais les poubelles, tu vas pas chercher l'ADN sur un dentier. T'en as rien à foutre. Il reste à la poubelle. C'est bizarre, non? Vemis Keeper, une américaine, a réalisé une très belle transaction. Avec une épingle à cheveux. Elle a troqué cette épingle contre des boucles d'oreilles. Puis elle a troqué les boucles d'oreilles contre des verres. Qu'elle a troqué contre un aspirateur. Qu'elle a troqué contre un osboard. Qu'elle a troqué. Et au bout de 28 échanges, elle a obtenu une maison. Son objectif, la rénover. Il a donné une. Une personne dans le besoin en échange. Une épingle à cheveux, c'est trop bien. et eh bien j'annonce ici que je vais faire la même chose. Je vais... Ah bah non. Je pas. Une étudiante néo-zélandaise a appelé la police un peu avec de la panique dans la voix. Oh là, je suis le en otage par un opossum Un opossum Un opossum, c'est ça. Yes, c'est un chat sauvage très agressif Non, c'est un opossum, connasse. Et il l'a poursuivi jusqu'à dans la véranda, où dont elle pouvait plus sortir parce que l'animal continuait à vouloir l'attaquer. La police a fait, un opossum, ils y sont allés. Et effectivement, elle avait raison, c'était pas une connasse. L'opossum s'est mis à attaquer les policiers. Ils ont réussi à l'assommer, à le maîtriser. L'animal a été ensuite envoyé dans une réserve naturelle. L'opossum est donc oppressif. Et la dame, elle a l'opossum. <rire> si vous voulez voir des c... À Fréguerac, eh bien, il suffit d'aller au chemin rural 22. Ans. Voilà, c'est là que ça se passe. Passion, rapport exhibitionnisme. C'est le coin où tu peux voir des. Et des le maire en a eu ras-le-bol et du coup il a pris des mesures radicales, il a mis deux sens interdits et une interdiction stationnée et c'est fini. Voilà. Ça me fait penser quand je suis allé en vacances au Canada, il y a une île et sur cette île il y a une des rares plages nudistes qui est accessible au textile. C'est-à-dire que c'est nudiste mais les gens habillés ont le droit d'y aller. Donc forcément j'y suis allé et c'était super. Il y avait un vieux derrière un arbre, mais vous savez des petits arbres Il avait sa tête comme ça qui dépassait et l'arbre cachait juste un p... son sac. Il était derrière l'arbre et il faisait « "Eh Eh ça c'est à côté de lui, on a regardé, il... et je me suis dit le mec qui doit passer ses journées derrière son petit arbre à faire Il devait être à la retraite donc il avait du temps James Sakara, un pasteur zambien de 22 ans a tenté une expérience extraordinaire Il a affirmé pouvoir ressusciter en trois jours comme Jésus Et c'est fait, avec l'aide de complices, hein, enterré vivant Trois jours plus tard, il a été déterré et il était Mort Et avec les rituels sacrés nécessaires, comme il avait prévu, eh bien, il est resté mort. Perdu. Ça ne marche pas. Il n'y a que Jésus qui a a priori réussi. Bon, le bouquin est vieux, donc euh, même là, on n'est pas sûr. <rire> Pour la Saint-Valentin, sachez que chaque année, le Hensley Conservation Center de Firsett, un zoo au sud-est de l'Angleterre, propose de renommer l'un de ses cafards avec le nom de votre ex. C'est par milliers qu'ils reçoivent des demandes. Les cafards peuvent être baptisés pour moins de 2 euros. Les donateurs reçoivent un certificat avec la possibilité d'ajouter un message personnalisé. Le nom choisi apparaît ensuite sur un tableau de cafards dévoilé le 14 février. Bon, c'est un peu tard pour 2022, mais ne loupez pas 2023. Je vais m'acheter un lot de 24 cafards. Erika Eiffel est connue pour avoir oui épousé la tour Eiffel. Oui, oui, oui. Mais après plusieurs mariages objectophiles, une Américaine, Keaton K. Serra, est allée encore plus loin. Elle a effectué un mariage conceptophile. Elle a épousé la couleur rose. Oui, on pense tous à Eleanor qui veut épouser la couleur jaune. Eh bien, c'est possible, Eleanor. Bien entendu, tout était rose à la cérémonie, lorsqu'elle a épousé la couleur rose. Mais ça veut dire que si quelqu'un d'autre portait du rose, alors elle était trompée. Salope couleur rose, salope, tu traînes partout Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous demain à 17h45 pour la grosse news de la semaine. Euh, je vous rappelle qu'on a un Tipeee, un Patreon et que les Pagouins n'ont pas de genoux. A <rire> bientôt. Pourtant que la montagne est belle, comment peut-on imaginer